Donc la première étape consiste à bien lire les consignes et à enregistrer les informations à mettre sur votre porte-monnaie. Vous allez dans votre drive, clic droit dans votre dossier de technologie, nouveau, More, et vous cliquez sur SketchUp Education. Voilà donc parti vers le logiciel SketchUp dans sa version en ligne compatible avec vos Chromebooks. Ça peut prendre un peu de temps pour démarrer. Voilà. Comme c'est pas la première fois, vous on va aller choisir un modèle adapté en prenant ici mm hein, puisque ce sont les unités qu'on va manipuler on va se débarrasser du personnage qui nous permet de voir l'échelle et on va aller voir à droite en fait dans les informations sur le modèle pour vérifier que nous sommes bien en millimètres hein, et que nous précisions à deux chiffres significatifs et pour les angles même si on n'a pas besoin a priori de faire de rotation aujourd'hui 10 degrés c'est très bien donc première étape il va falloir dessiner un rectangle pour dessiner ce rectangle, Donc, dans le premier outil, on clique le point central sur l'origine et vous voyez que votre rectangle il est centré. Pour se déplacer, il faut appuyer sur la touche contrôle et votre rectangle deviendra un rectangle avec un point d'origine et deux dimensions. En bas à droite, c'est là qu'on verra apparaître les dimensions de notre rectangle. Donc contrôle et je tape mes dimensions. Donc 101,72 pour avoir 101 mm par 72 mm. J'ai pas besoin d'écrire les unités puisque j'ai choisi un modèle en millimètres par défaut. Une fois que donc j'ai tapé ces dimensions, il ne faut pas oublier de faire entrer comme je ne l'ai pas fait juste avant. Vous voyez que je dois recommencer. Et ici j'ai un tout petit rectangle, hein, il a l'air tout petit, mais avec ma, ma roulette de souris, si je zoome dessus, je le vois. Bah, bah, il faut choisir le bouton View, donc c'est celui qui ressemble à un, un clap de cinéma et prendre la vue de dessus, vous voyez que je vois bien mon rectangle de dessus, et je vais aller dans les outils de manipulation pour prendre le zoom étendu. En, en un seul clic en fait, j'ai la dimension parfaite. Tout ce que j'ai dessiné, je dézoome un petit peu avec la molette pour me placer. J'ai oublié un élément important, vous le savez, il faut nommer son fichier. Et on va en profiter pour le sauvegarder. Donc 5 activités 02, étiquette de casier par exemple. Et ensuite mon nom, donc là je suis sur le compte élève et par exemple 5e A, si vous êtes en 5e A, B ou C pour les autres. Il va vous demander de choisir un dossier, ce qui est un peu bizarre puisqu'on est parti de notre dossier technologique, donc je retourne au même endroit alors petit piège, on a tendance à double-cliquer et là vous voyez que je ne peux pas sélectionner, donc je vais revenir en arrière le dossier est bleu, select est bleu, j'ai validé. Donc, mon fichier est maintenant sauvegardé dans mon drive, je vais continuer à travailler donc, je vais basculer légèrement, donc pour ça je clique sur la, la molette et je fais bouger ma souris. J'utilise l'outil push-pull, pousser et tirer, et je vais faire monter en appuyant sur CTRL. Vous voyez qu'il y a un petit plus autour du curseur, et je vais taper 3 mm sans me déplacer et sans recliquer. Donc, ce qui est important pour le avec SketchUp, c'est qu'il ne faut cliquer qu'une seule fois. Voilà, on a notre base d'étiquette qui fait 3 mm d'épaisseur comme indiqué dans le cahier des charges. Je me remets en vue dessus et maintenant je vais placer les différents textes. Donc, ils sont dans les outils de base, tout en bas. Je vais entrer un texte en 3D. donc Je vais choisir ici une hauteur euh, prédéfinie et surtout l'extrusion, c'est-à-dire l'épaisseur du texte, comme indiqué dans le cahier des charges, c'est 2 mm. Et puis la hauteur, je rappelle que notre étiquette fait 72 mm, donc si je mets 25 pour mon nom, euh, ça fait un tout petit peu plus du tiers que d'étiquette. Je peux choisir une police parmi celles qui sont proposées, par exemple Open song, Je vais mettre en gras pour le nom, pour donner un peu de volume à mon nom de famille. Donc évidemment, ça dépend de la longueur de votre nom. Hein. Là, comme c'est LFC, vu que le compte élève de démonstration s'appelle Student LFC, c'est assez facile. Donc, je vous montre en tournant que par défaut, le mot s'est placé contre la surface. Et on va le vérifier ici en se déplaçant. Si je prends le coin en bas à droite et que je me déplace, en verrouillant l'axe vertical avec la flèche du haut, je peux m'aligner ici avec la surface. Voilà. Que le texte est parfaitement collé à la surface. On va reprendre l'outil texte maintenant. Voilà. il me reste à placer le prénom. le prénom en gros je vais enlever je vais rajouter italique pour donner un peu de style à mon étiquette donc student on de ne pas faire de faute de frappe ok et je vais venir passer tout en bas par exemple évidemment c'est avec un exemple de mise en forme hein. je viens de vous oblige à faire la même vous pouvez être un petit peu créatif dans la mesure du possible Pas oublier de sauvegarder à chaque modification si jamais vous pourriez perdre la connexion. Allez, je me remets à 25, je vais rajouter la classe, je vais me remettre en gras. Je peux changer de police si je le souhaite. Hein. Je vais faire ça simplement avec la même police 5e A, par exemple. Et voilà. Alors, vous voyez que là je suis un peu coincé, je n'ai pas suffisamment de place. Donc, je vais poser mon texte et je vais déplacer le uh, mot student. Pour avoir suffisamment d'espace je pose le cinquième à la et je vais choisir lfc aller chercher l'outil de déplacement pour faire bouger le mot lfc d'ajustement avec la souris je cherche à me mettre dans une partie facile donc j'attrape le coin vous voyez et je me déplace donc, je rappelle que je peux verrouiller le déplacement selon l'axe rouge en cliquant sur la flèche de droite là je vais déplacer ce vers le bas pour être un peu... maximiser l'espace. Donc je verrouille selon l'axe vert grâce à la touche de gauche cette fois, si besoin. Et là je place mon 5 par ah, ici par exemple. Hein? On cherche le boîte d'espace et je suis placé. Si je veux compléter mon étiquette de casier, il ne me manque qu'un seul élément qui est la figure géométrique. Je rappelle, c'est marqué ici, il me faut une forme géométrique simple. Donc, disque. Hexagone, pentagone, triangle, carré, ce que vous souhaitez. Donc là, je vais prendre un polygone. Donc l'outil polygone, comme vous pouvez le voir en bas à droite, avec sides, il faut définir le nombre de côtés. Donc moi, j'ai tapé 5, ça veut dire que je dessine un pentagone. Ensuite, une fois que j'ai cliqué pour le centre, on me demande le rayon pour définir la taille. Il ne me restera plus qu'à tirer dessus. Donc je rappelle, hein, je prends le push-pull, pousser, tirer, j'appuie sur CTRL pour ajouter de la matière et je fais monter de 2 mm. Mon étiquette de casier est parfaitement terminée, je peux plus qu'à la Vous Et un save, elle est sauvée. L'objectif final de cette activité, je le rappelle, c'est de créer une impression 3D de votre étiquette. Donc sur le dossier, vous avez la fonction Export. Et dans Export, vous avez le fichier STL pour stéréolithographie. C'est ce qui va vous permettre... D'avoir un fichier au format adapté pour pouvoir le rendre. Donc là, c'est un export, vous pouvez downloader. Donc vous, sur vos Chromebook par défaut, ça va dans le répertoire download. Il vous faudra déplacer ce fichier dans Drive. Moi, j'ai la chance d'avoir un ordinateur. Je peux donc aller choisir dès le départ le bon dossier pour ranger mon fichier. Donc voilà, Google Drive, 5e, activité 2, et enregistrer. Donc j'ai fini avec cette partie de SketchUp. Je vais juste ajouter le fichier ici, hein, dans mon drive, pour pouvoir le rendre. On voit que j'ai l'étiquette de casier déjà. J'ouvre le fichier téléchargé, c'est mon fichier STL, et je l'ajoute ici, dans braille. apparemment, ça n'a pas fonctionné correctement. On va reprendre le dossier, ça arrive, vous voyez, de temps en temps, ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc je rouvre le dossier, je prends mon fichier STL. Voilà, cette fois ça télécharge et j'ai mes deux fichiers ici qu'il ne me reste plus qu'à aller rendre sur Catroun.